centre-ville engorgée, bruit, gaz à effet de serre, manque de place, la voiture est vraiment devenue une indésirable en ville. Sauf que tout le monde ne peut pas s'en passer. Quand on a quelques dizaines de kilomètres à parcourir pour aller travailler et qu'on n'a pas accès au transport en commun, certains n'ont pas le choix. Et puis à tous ceux qui utilisent la voiture comme une habitude bien ancrée, qu'on a du mal à changer, bref, la ville avec moins de voitures, on n'est pas arrivé. Oui bah ça va De toute façon, la place était trop petite. les voitures deviennent de plus en plus grosses et prennent de plus en plus de place. Du coup, en ville, ce sont les piétons qui trinquent. Alors, on pourrait pointer du doigt l'automobiliste. Sauf que l'automobiliste, il est comme tout le monde. Il a besoin de vivre. Le problème, c'est que 70% des Français utilisent sa bagnole quotidiennement. Et en aglo, une fois sur deux, c'est pour faire un trajet de moins de 3 km. Et tout seul. Voici Antoine. Antoine est fier d'avoir une voiture. Et pour rien au monde, il ne la remplacerait pour un vélo. Pourquoi parce que le vélo, ça fait puer les habits. Antoine, il aime rouler seul. Pourquoi Parce que blablabla, les gens, qu'elle enfer L'électrique Ben voyons, et on se branche. Les transports en commun Sûrement pas. Il veut pas arriver stressé. C'est vrai qu'Antoine, il ne fait que 7 km par jour, mais bon, il va quand même pas se justifier, non Et puis il faut bien qu'elle serve, cette voiture. Ou pas. En ville, les voitures sont loin d'être la solution idéale. Elles sont encombrantes, néfastes pour la santé lorsqu'elles utilisent du pétrole, alors qu'il existe plein d'autres solutions. Du coup, et si on décidait de les utiliser uniquement quand on n'a pas le choix